Bonjour à tous, nous sommes le 3 euh, février 2022, euh, la raison pour laquelle je suis un peu… Euh, c'est que je viens de partir… Euh, un live en même temps de, que je fais mon enregistrement. Excusez, on va voir ce que ça va donner. Donc, euh, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à, à moi. Euh, je voudrais aujourd'hui parler de la situation, de ce qui se passe en ce moment euh, au Canada. C'est assez important parce que dans le fond, on a une manifestation qui va se poursuivre euh, en Ontario et avec beaucoup, beaucoup de communautés. On se trouve avoir euh, euh, beaucoup d'Autochtones qui euh, vont se présenter à Ottawa en fin de semaine en élevant des tipis, c'est ce que j'ai entendu comme nouvelle. Donc, Trudeau va avoir de la difficulté à, à, à justifier euh, son discours de traiter tout le monde d'intégriste et de, de, de dire que ceux qui sont là, c'est des des extrémistes de toutes sortes. Non, euh, on se trouve à voir la communauté autochtone qui est avec nous maintenant. On se trouve à voir aussi la communauté SIC. En tout cas, beaucoup de personnes qui sont parties de Vancouver et qui sont à Ottawa en ce moment et qui font partie de la communauté SIC. Donc, euh, ça va être à suivre. Euh, euh, le mouvement est très, très puissant. Et euh, ici au Québec, euh, il y a un petit groupe qui veut commencer à faire la même chose euh, devant l'Assemblée nationale. Et là, le maire a commencé à, à dire que Là, on va essayer de serrer la vis. Les policiers, je pense que c'est la même chose. Mais il faut comprendre que c'est des manifestations pacifiques qui sont tout à fait justifiées et légales, parce que c'est un droit qu'on a fondamental, en tout cas de ce qui nous reste de droit, de manifester d'une manière libre et éclairée. Donc, on se trouve à... Lorsqu'on a des manifestations, on a eu l'année dernière les... « Black Lives Matter ». Matter, Donc, euh, on avait le droit là, de manifester avec euh, des, des revendications qui étaient assez raides. Même, on a eu euh, toutes sortes d'autres manifestations. Il n'y a pas de problème. Là, ce qu'on veut manifester pour tout simplement arrêter l'état d'urgence, euh, eh bien, là, ça ne fonctionne pas. Les médias euh, se trouvent vraiment à... à, à, à, à, à, à donner du négatif de, de ce qui se passe réellement. Donc, euh, moi, je pense que dans le fond, on va continuer à faire ce qu'on fait euh, à Ottawa jusqu'à ce que les mesures euh, des mesures soient prises pour euh, euh, enfin euh, peut-être euh, enlever des mesures euh, liberticides au niveau du, le, du pass vaccinal. Là. Ça serait la première prochaine étape où toutes les mesures... Plusieurs pays ont abandonné des mesures, les, toutes les mesures. Certains ont commencé à abandonner certaines mesures, donc on serait peut-être rendu à justement abandonner ça et d'arrêter d'écouter les médias traditionnels qui nous mentent constamment. Euh, donc on n'a pas de vraies informations du tout, du tout sur ce qui se passe. Euh, C'est de la situation. De, de, de ce qui se passe à Ottawa et ce qui va se passer euh, à Québec. Donc, euh, même j'ai remarqué que sur Facebook, on commence à avoir de la censure aussi. Euh, c'est déplorable. Sur YouTube, c'est la même chose. Euh, j'ai fait des recherches sur YouTube, là, le Convoi de la liberté, et là aussi, il commence à avoir beaucoup de censure. Donc, euh, il faut euh, s'organiser pour euh, trouver des moyens pour pouvoir euh, réellement euh, euh, diffuser de l'information euh, de ce qui va se passer cette semaine. Et euh, comme je vous dis, je, je, je vais essayer de me tenir au courant. Ben De toute façon, vous pouvez vous tenir au courant d'un peu, par, peu partout. Euh, il y a la chaîne Odyssey, il y a Rumble aussi, que vous pouvez avoir de l'information qui n'est pas trop censurée. Euh, donc, euh, non, il faut suivre ça de près. Euh, je vais quand même aujourd'hui parler d'économie. Euh, ben, je sais que j'ai su par le petit cowboy que j'écoute souvent, que j'ai placé sur mon site, petit cowboy français, euh, <rire> qu'il y a un convoi qui se prépare aussi pour euh, paralyser Paris. Euh, j'ai regardé ça. Vous connaissez peut-être le Petit Cowboy, c'est humoristique, mais quand même très très bon et il parle de ça. Là. Donc c'est une petite information que j'ai placée sur mon site pour que vous puissiez vous aussi euh, aller suivre ça. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe au niveau des marchés? Disons qu'en ce moment, il y a pas mal de, de brasses camarades, il y a du, des hauts et des bas euh, en, en ce moment, mais surtout beaucoup de faiblesses et j'aimerais regarder, faire une analyse un peu de ce qui se passe euh, en ce moment sur la planète Économique, parce que dans le fond, euh, oui, au Canada, là, on peut, euh, les mesures vont probablement. En tout cas, on va avoir beaucoup, beaucoup de pression euh, au niveau politique. Euh, euh, parce que d'un, euh, euh, à la Chambre des communes, en ce moment, ça brasse beaucoup, euh, dû au fait que Trudeau n'est pas présent. Comme vous savez, il est caché, on ne sait pas trop où. Il y a un certain qui ont, certaines personnes ont fait des de la spéculation mais on se pose qui euh, mais la réalité c'est que euh, en ce moment euh, le parti conservateur vient de perdre euh, leur chef euh, qui se trouve être euh, autour là euh, et euh, certains euh, Bon, on ne sait pas encore, mais pense que Pierre Poliev pourrait être un bon chef. D'autres le critiquent. Critique, critique euh, ses vues qui sont trop pro qu'on voit, justement. Parce que Pierre Poliev est vraiment euh, quelqu'un qui euh, appuie euh, complètement. Euh, euh, oui, salut, Louis. Euh, quelqu'un qui euh, appuie complètement le convoi euh, qu qui est là en ce moment à présentiel à Ottawa donc euh, on se trouve avoir euh, euh, vraiment de l'appui de ce politicien-là et il y a beaucoup de personnes, en tout cas de ce que j'ai vu entre les lignes, là, qui voudraient peut-être qui deviennent le nouveau chef du Parti conservateur. Et je trouvais ça quand même brillant, parce qu'un gars comme Podiev qui lui-même avait parlé contre le grand reset c'était le seul politicien qui avait parlé de ça. Il avait parlé des dettes aussi, de la dette canadienne, mais américaine, mais de la dette mondiale, des, des dettes mondiales, euh, jusque lorsque le, le, le, la crise du Covid a commencé. Là. Je me souviens encore de lui, et il, il a un verbe quand même assez fort, euh, Peut-être que ce serait une bouée de salut pour le Parti conservateur qui s'en allait nulle part, qui était pas euh, un vrai conservateur euh, de, euh, de la manière qui fonctionnait, parce que dans le fond, euh, euh, Otto était un libéral déguisé ou un NPD déguisé, mais un vrai conservateur doit avoir quand même des idées conservateurs. Et Pierre Poliev pourrait devenir, euh, là on a mis une chef par intérim, là, mais pourrait devenir le prochain chef. Euh, et ça brasserait beaucoup euh, à la Chambre des communes, parce que là on aurait quelqu'un qui a... A de, du mordant qui pourrait affronter le clan Trudeau. Et il ne faut pas oublier que euh, Trudeau, euh, les libéraux au Canada, euh, sont minoritaires. Donc, en étant minoritaires, euh, ils ne pèsent pas fort sur la balance. Je pense que le bloc québécois a, a été un peu euh, mis un peu de contraste dans l'histoire. Donc, euh, ce qui pourrait arriver, je ne sais pas si techniquement, euh, à cause de la quantité de, de, de députés Pourrait, euh, si on pourrait renverser le gouvernement Trudeau, parce que la question est toujours une, question, une quantité de la quantité de personnes qui euh, qui, qui qui peut qui peut voter. Parce qu'on pourra lancer un vote de confiance envers le, le gouvernement Trudeau. Là. Et euh, si on a assez de députés, on peut renverser le gouvernement Trudeau vu que Trudeau est minoritaire. Et Trudeau qui est caché dans son coin, on ne sait pas trop où, euh, ce n'est pas très très fort euh, de sa part de faire ça et de traiter les, complotistes, euh, les, euh, les camionneurs de complotistes, de terroristes, de misogynes, je ne sais même pas d'où d'où ce qualificatif vient là, de misogyne, d'intégriste, d'extrême droite. J'en euh, euh, ai sorti et, et il, il en met encore. Il dit il faut aller se faire vacciner, il faut rentrer dans le narratif. Donc euh, ça va être à suivre ce qui se passe à la chambre des communes. Euh, ça brasse beaucoup, c'est ce que on a vu hier là, euh, du au fait qu'autour a du dé démissionner parce qu'il a perdu son vote de confiance. Euh, ça va être à suivre. Et ici au Québec, c'est sûr que Éric Duhamel a le vent dans les voiles. <rire> Et surtout avec euh, la nouvelle là, qui a été euh, nommée là, euh, par le gouvernement Trudeau. Je vous en ai parlé un peu hier, là, mais rapidement, mais euh, cette personne-là qui a été nommée, c'est une personne de couleur, parce que euh, Legault pensait euh, euh, avoir fait une bonne décision en nommant une syndicaliste euh, de couleur. Euh, mais il avait oublié que c'est une c'est une euh, elle avait critiqué d'une manière très, très euh, violente euh, la, la gouvernance de la caquise euh, le temps de la crise des CHSLD. Et elle a accusé même que les, ca les caquistes ont euh, directement euh, été responsables de la mort de plusieurs personnes. donc euh, Et là, on la présente contre Anne Casabonne Donc, je vous en ai parlé hier. On ne reparle pas de ça. Euh, on a été manipulé... Euh... Euh, euh, votre bloc. Oui, c'est ça le baisse. C'est sûr que dans ce moment, en ce moment, ce qui se passe, euh, euh, parce que je parle. Euh, pas de l'Assemblée nationale, mais je parle du Parlement, là. Il y a beaucoup de, ça brasse beaucoup parce que quelqu'un m'a dit que oui, c'est manipulé, euh, je sais, mais la, la, la question est savoir, de savoir est-ce qu'on est qu aurait une masse critique assez importante pour renverser Trudeau à cause de ces décisions qui n'ont pas d'allure, et c'est sûr que le, je pense que ça va se faire assez rapidement, là, de changer, vu qu'autour les plus dans le décor, de changer de chef, et Pierre poliève c'est si lui... Euh, euh, devient le nouveau chef du, des, des conservateurs. Je pense qu'en ce moment, c'est le plus en vue. Dans le passé, on avait parlé un peu de la fille de Mulroney, là, Brian Mulroney, qui a été premier ministre des années de temps ici là. Euh, au, au Canada, là, pour les conservateurs. Euh, euh, sa fille euh, avait montré des, des, euh, du vouloir de, de, de s'impliquer dans la politique et euh, elle, avait, elle avait un assentiment assez fort de la part des conservateurs, mais euh, on euh, n'entend on plus parler de ce, cette personne-là. Euh, donc, euh, Paulièvre, en ce moment, c'est en tout cas celui euh, euh, avec lequel les conservateurs, en tout cas, ça, ça se parle beaucoup. Si c'est lui, bien, lui, il est pro euh, qu'on voit ce qui se passe en ce moment. Si c'est lui, c'est sûr que ça va vraiment brasser au Parlement à Ottawa. Donc, euh, c'est un peu ce qui se passe. Le Québec, on va voir ce qui va se passer en fin de semaine. Euh, à Ottawa, les tipis vont être montés euh, en fin de semaine au niveau des Autochtones. Donc, euh, on a des Autochtones avec nous. C'est très, très bien. Euh, euh, il faut continuer le combat. Donc, on va euh, prendre du temps pour euh, aller euh, voir euh, l'économie. C'est ça que je voudrais faire avec vous. Je vous en avais parlé un peu et il y a quelque chose, ben en tout cas, euh, ça vient de la Banque du Canada, c'est sorti euh, hier. Euh, ça se trouve être une déclaration euh, de... Du, euh, de, du directeur euh, de Tiff euh, McLean, qui est le gouverneur euh, de la Banque du Canada. Euh, et en gros, je l'ai placé sur mon site, euh, en gros, c'est à peu près ce que je vous dis depuis euh, quelques semaines, euh, lorsque Jérôme powell aux États-Unis, a commencé à parler de la montée des taux d'intérêt, ben Tiff euh, McLean dit à peu près la même chose, donc, en gros, là. Euh, Ce qu'il voudrait, ben c'est sûr que c'est... C'est du verbiage, là, mais je vais vous dire quand même ce qu'il... Qu il, il fait la même chose que Jérôme Powell, là, euh, au niveau de, de, de la Fed, là. Euh, il dit que le Canada, le, la Banque du Canada n'aura pas le choix de monter les taux d'intérêt, euh, mais il, il met vraiment des limites, là. Il ne dit pas qu'il va, bon, va monter ça de plusieurs euh, fois les taux d'intérêt, mais euh, la dernière rencontre, là, euh, c'est arrivé la semaine dernière ou il y a deux semaines, euh, le gouverneur de la Banque du Canada a laissé le taux d'intérêt à 0,25, n'a pas changé et était supposé de, de monter ça pour contrôler l'inflation, ne l'a pas fait. Et dans ce qu'il dit là-dedans, la, la, la, la, la, vous irez lire ça, là, ça vient directement de la Banque du Canada, ce qu'il dit tout simplement, il dit euh, on va euh, monter, on n'aura pas le choix de monter de plusieurs fois les taux d'intérêt euh, pour faire en sorte qu'on puisse contrôler l'inflation parce que L'inflation euh, ravage euh, la, la, la, la, la, la, notre valeur, la valeur du dollar. Là. Euh, mais il se met vraiment des, euh, <rire> des barrières en disant oui, on va monter, on va, on va essayer de retrouver une inflation à 2 mais il dit si. Euh, ah, ben là, il dit c'est le haut micron qui a tout brisé la l'économie, ça allait bien, puis l'eau est venu et a tout, a tout brisé l'économie. Moi, je pense que c'est des décisions politiques euh, et les décisions euh, des gouvernements, autant au, euh, au Québec, euh, au Canada et un peu partout sur la planète. On a, re a reparalysé l'économie et là, on se retrouve avec ça. Là. Euh, mais peu importe, euh, c'est vraiment des décisions. Je ne sais pas si c'est tout calculé, en tout cas. Et euh, lui, il dit qu'il veut, euh, qu vise euh, le 2 pour retourner à une inflation qui serait comme en tout cas contrôlée selon lui. Et il, il parle vraiment quand même, ils vont faire une première hausse des taux d'intérêt je pense c'est en en mars là qu'il y aurait une prochaine hausse des taux d'intérêt mais il il il il avertit quand même il dit on va regarder comment l'économie va réagir et c'est l'économie le marché comment que ça va réagir donc il c'est à peu près la même chose que Powell, mais Powell n'a pas dit ça de cette manière, mais ici, notre euh, Canadien euh, gouverneur de la Banque du Canada dit ça comme ça. Dans le fond, oui, ils vont monter les taux d'intérêt pour voir comment le marché va réagir. Si le marché n'aime pas, euh, je pense qu'ils vont retourner à, à garder des taux d'intérêt, peut-être monter un peu et se replacer là, pour que tout tout l'édifice ne s'écroule pas. Donc, euh, c'est à peu près ce qui va arriver ici au, au Canada, et je pense que ça va être à peu près la même chose aux États-Unis. Euh, donc, euh, euh, il y a un autre... Ben, a, ah oui, il y a un autre article ici, là, de Trudeau, euh, qui joue avec le feu. Euh, ce qui est un, intéressant euh, face à cet euh, article-là, ça vient d'une journaliste qui... Euh, je vais tenter ça comme ça, vous allez pouvoir euh, regarder mieux. Euh, C'est une journaliste qui est auteur, euh, une écrivaine torontoise, son travail... Euh a été présentée dans Toronto Star, Globe and Mail, National Post, Jérusalem Post. En tout cas, pour vous dire que ce n'est pas n'importe qui. Et elle fait une analyse de la situation, là, euh, de la manière que Trudeau gère la situation. Et euh, euh, ce qu'elle dit, là, euh, bon, les politiques canadiennes de confinement des coronavirus ont été restreintes euh, euh, ont été et restent les, parmi les plus strictes et les plus restrictives de tout le monde occidental. C'est peut-être une chose euh, du Commonwealth, étant donné que l'Australie et Nouvelle-Zélande, c'est ça que je voulais vous parler, sont également descendus euh, dans des îles méconnaissables de tyrannie, de la santé publique. Donc, euh, ça se trouve... à plus les pays du Commonwealth qui ont serré la vis le plus fort, avec des résultats euh, très dramatiques au niveau de l'économie. Et euh, là, en ce moment, on se trouve à vivre ça, cette tyrannie-là. Euh, la vie euh, au Canada a été fastidi fastidieuse et tyrannique, euh, et punitive aussi. C'est ce qu'elle dit ici, là, punitive. Et il faut bien comprendre que le passeport vaccinal, euh, moi je dis plus ici au niveau de Legault, qui a été le, le pays confineur qu'il n'y a pas euh, dans toute l'Amérique du Nord. Euh, le, le Québec fait partie du Canada, donc on fait partie du Commonwealth, qu'on le veuille qu'on ne le veuille pas. Euh, donc, euh, on se trouve avoir euh, vécu euh, de la tyrannie et en ce moment, on vit des, des mesures vraiment euh, punitives. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller dans une surface de plus de plus que 1000, 1500 m et on peut aller dans une surface plus petite? Par exemple, je, parle, je pense à un euh, euh, une quincaillerie ou un euh, magasin de rénovation où on peut acheter des matériaux de construction, euh, on est, on est puni. Euh, ceux qui, sont, qui ne sont pas... Ben, si vous êtes doublement vacciné, vous êtes correct en ce moment, mais si vous... lorsque euh, ça va être en vigueur, en vigueur, la troisième dose, vous ne serez plus adéquatement vacciné. Vous allez perdre votre privilège. On vous punit le fait de... Que vous n'ayez pas obéi à la dictature. Donc, euh, c'est elle qui dit ça, là, que c'est les mesures punitives. Et il faut comprendre que c'est les pays, les. Principaux pays du Commonwealth, dont on parle de l'Australie, euh, où on a créé des camps de concentration, Nouvelle-Zélande. Euh, donc euh, oui, la, les mesures sont très, très punitives. Euh, et elle parle aussi du fait des 50 000 camions euh, qui s'approchent euh, de Vancouver, et qui sont partis de Vancouver. Euh, euh, Ce n'est pas simplement de, de Vancouver, là, des camions de peu partout. Euh, donc c'est un article là-dessus euh, où on parle aussi, euh, je pense qu'on a... Euh on a parlé un peu aussi des Autochtones. Là. Euh, en tout cas, peu importe l'article, la, de ça que je voulais vous parler, tout simplement, vous irez lire ça. Euh, c'est in intéressant et, et celle qui a écrit ça, c'est pas n'importe qui, donc... Euh, et euh, là, on parle aussi de Boris Johnson, euh, qui a été euh, vu dans plusieurs parties euh, et qui ne suivait aucunement les mesures, euh, et euh, là, ça brasse pas mal en Angleterre, et c'est peut-être pour ça qu'il a pressé euh, la chose euh, pour euh, euh, mettre fin aux mesures euh, en Angleterre, euh, les mesures euh, liberticides, euh, donc euh, je pense que c'est fini, là, en tout cas, Peut-être plusieurs mesures sont terminées, d'autres vont, vont suivre là, au niveau du masque, au niveau de euh, euh, plusieurs mesures. Et euh, euh, donc, ça, c'est à peu près tout ce que je veux, voulais vous parler, parce que là, on va passer directement, oui, c'est ça, on va passer directement dans l'économie. Et avant de passer euh, dans, dans l'économie, il y a un article ici, là, la dette américaine de 30 000 milliards. Euh, c'est arrivé hier ou avant-hier, qu'on a atteint le fameux chiffre de 30 000 milliards, ça monte à vue d'oeil, je vous avais montré le petit cadre. Mais là, il y a une petite vidéo que je voudrais vous présenter rapidement pour vous montrer. C'est un article que j'ai pris sur Zero Edge et on parle… De... on a des images ici. Là. Comment Qu'est-ce que ça représente en dollars, la dette, 30 000 milliards? Souvent, on a de la, mis... de la difficulté à… c'est sûr que ce n'est pas tous toutes des dollars là, papiers là, qui ont été imprimés pour euh, la dette, c'est du digital, là, mais quand même, s'imaginer comment ça peut être, euh, euh, qu'est-ce que ça peut représenter. Donc, euh, la petite vidéo, tout simplement pour vous montrer ce que c'est, euh, euh, 30 000 milliards de dollars, ben on, on écoute ça, c'est pas long. Donc, euh, c'est une petite vidéo très, très intéressante pour nous montrer qu'est-ce que ça peut représenter. Représenter euh, 30 000 milliards de dollars. Et euh, euh, pour moi même, euh, j'avais de la difficulté. Lorsque j'ai vu la vidéo, j'ai dit il faut que je partage ça. Mais c'est immense la quantité de dollars. C'est sûr qu'on n'imprime pas tous ces dollars-là, comme je vous ai dit, parce que dans le fond, on n'a pas assez de, de, de presse ou euh, d'entreprise de, de, de, qui peut, euh, qui peut euh, faire en sorte qu'on imprime des dollars comme ça, parce que euh, par contre, on, on a simplement regardé euh, les, le passé, l'histoire du passé, avec euh, la, la République de Weimar, là, où on, a, on imprimait en fou là, des dollars, là, en, en Allemagne, là, après la, deuxième guerre, à la Première Guerre mondiale. excusez. Et euh, là, on voit très, très bien que la folie d'impression de dollars, euh, euh, ça, coûtait plus cher, euh, de, euh, ça coûtait moins cher de chauffer des dollars que des dollars. des c'était le Deutsch. De, ça coûtait moins cher de, de chauffer avec des dollars qu'avec du bois pour avoir des denrées, pour avoir du bois. Euh, donc, c'est la même chose un peu partout sur la planète lorsqu'on a eu de l'hyperinflation ou de la création monétaire à outrance. On en est arrivé à avoir des... Euh, <rire> des surplus de papier et monnaie. Euh, même au Venezuela, je pense qu'on faisait des sacoches euh, avec des devises là, parce que c'était euh, un produit de base euh, qui était devenu, qui ne valait plus rien, du papier. Euh, J'ai vu ça. Là, ça ne fait pas très, très longtemps, peut-être un an ou deux. Donc, euh, on en est dans cette folie-là euh, d'impression monétaire. Euh, c'est sûr qu'ici, euh, aux États-Unis, ce n'est pas de l'impression monétaire papier, c'est du digital. Et là, Là est, est aussi la raison pour laquelle on veut tomber dans le, les crypto-monnaies, euh, euh, ben, la monnaie digitale. Et là, une nouvelle ce matin où on dit que euh, ce sera vraiment pas de la monnaie. Euh ce sera vraiment pas de la monnaie, de, de, de, de ce qui est existant en ce moment. Là. Les bitcoins, j'ai l'article, je ne l'ai pas placé sur mon site, là mais on n'ira pas avec euh, le bitcoin. Tout ça, c'est clair, clair et net. Euh, ben, de, des monnaies existantes, je parle. C'est vraiment des nouvelles devises qu'on veut créer. Et une des raisons pour laquelle on veut créer ça, c'est que c'est très, très facile. C'est un coup de, de doigt sur le clavier pour euh, créer... Euh, 1000 euh, milliards de dollars, euh, c'est absolument euh, facile. Mais ce que ça fait, la création monétaire à outrance, à partir de rien, ça fait de la distorsion dans le système économique. Et c'est ce qu'on vit depuis euh, deux ans, là, euh, de la distorsion dans le système économique. On crée de la richesse qui n'est pas de la vraie richesse, dans le fond, parce que c'est quoi la vraie richesse d'un pays? C'est son bon le calcul en produits intérieur brut Encore, aujourd'hui, c'est peut-être plus plus la, la réalité, parce que dans le fond, c'est la création de valeur qui se trouve être la vraie richesse d'un pays. Euh, et en ce moment, on a beaucoup, beaucoup de de distorsion dans le système, autant au niveau de la chaîne, des chaînes de production, au niveau euh, de l'inflation aussi, qui se trouve être une distorsion dans le système. On a de, de, de la chaîne d'approvisionnement, les, les pénuries aussi. Euh, vous allez dire « Ah, oh, c'est causé par le coronavirus ». C'est plus loin que ça. C'est qu'on a tellement injecté de l'argent dans le système, il se trouve avoir beaucoup, beaucoup d'argent dans les poches de beaucoup d'individus, tandis que dans les poches de d'autres individus qui sont quand même en minorité, je dois le dire, aux États-Unis, bien, pas, pas en minorité, là, faut faire attention. C'est qu'il y a, des, on sait très, très bien que les multimilliardaires, il n'y en a pas beaucoup de, de cette race-là, mais il y a beaucoup de, de millionnaires et de petits riches aux États-Unis. Je ne sais pas en pourcentage comment ça peut représenter, peut-être. Euh, euh, et euh, on a la plèbe, là, que les, les, les petits... Euh, les petits qui vivent de, de paie en paie ou qui sont des petits salariés, qui ont, ils en arrachent. Et ces amplifications-là, autant de la richesse, concentration de la richesse, les, les très, très riches, j'avais fait une vidéo là-dessus, les moins riches et les, euh, les pauvres, euh, il y a une grande, grande distorsion, là. un écart qui euh, grandit de plus en plus. Et c'est pour ça que les gouvernements euh, ben, américains, euh, même ici canadiens, veulent imposer des grandes euh, sociétés comme Google, euh, Amazon, euh, qui ne, souvent ne payent pas de taxes, là. Ça, là-dessus, euh, je ne serais pas trop euh, contre là, dans le sens que, euh, et, il s'installe. Dans... Mais je ne pense pas que ça va régler le, le, le, les problèmes de, de tous les gouvernements. Je pense que c'est de changer de fond en compte euh, notre société, de changer no notre manière de voir tout ça. Et en ce moment, on, surtout aux États-Unis, on s'en va dans ben, en tout cas, la politique qu'on veut comprendre avec euh, OAC et avec euh, Bernie Sanders. Et, n'est plus beaucoup dans le, le, le, le, le décor, là, mais c'est euh, vraiment euh, le communisme. On veut vraiment euh, créer de l'argent à partir de rien, en, en distribuer en, en masse, mais le plan de euh, Biden n'a pas fonctionné. Son, 3 500 milliards euh, de dollars pour bâtir mieux. Euh, J'étais tout enthousiasme. avec ça, ça n'a pas fonctionné. Le plan a dérapé, euh, on était tombé à 1 800 milliards. Euh, ça n'a pas fonctionné non plus, et là, on est... Euh, c'est en arrêt, là, je ne sais pas ce qui va arriver. Et Biden, euh, sa cote de popularité est en, en baisse. Euh... C'est effrayant. Donc, euh, avant de passer au graphique, parce que je voudrais aller voir des graphiques économiques, c'est comme ça qu'on va terminer, là. Euh, je vous ai parlé souvent de la symétrie similitude de la situation actuelle de ce qui s'est passé dans les années 70. Dans les années 70, on a eu une inflation galopante. Les prix, c'est surtout, ça, tout ça a parti à cause de la crise du pétrole où on, on, on payait presque rien, le baril de pétrole à l'Arabie saoudite. Et ce qui est arrivé, en fin de compte, les pays ont dit non, non, vous allez commencer à payer le juste prix. Et là, on a eu une augmentation du prix du baril de pétrole. A, ce qui a tout simplement euh, euh, fait en sorte que toute notre économie a été euh, distorsionnée, là, parce que dans le fond, on devait comme payer plus cher là, du, le prix à la pompe. Et euh, toute cette période d'inflation-là a fait en sorte que pour tout a monté. Là. Ça se trouve être le prix de l'énergie. C'est la base de tout. L'énergie, on a besoin d'énergie pour maintenir nos sociétés telles qu'elles sont, peu importe le, le, le, le, le secteur d'activité, que ce soit l'agriculture, que ce soit euh, la, la, la, la, la, la, la construction, que ce soit le, le, le, euh, les, les usines. On a besoin d'énergie et c'est la base de tout. Euh, même au niveau du, de la consommation individuelle, euh, on a besoin de voitures pour se déplacer, pour le transport. Donc, L'énergie est la base de, euh, de toute notre économie et on, on va plus loin que ça, euh, non seulement l'énergie, mais plus le pétrole. C'est sûr qu'on voudrait se détacher du pétrole, mais en ce moment, c'est le pétrole qui est la base de toutes notre, notre, nos activités économiques. Et euh, l'article parle de ça. C euh, moi, j'ai souvent fait la comparaison, 70 à à notre, ce qu'on vit aujourd'hui à cause de l'inflation. Mais euh, l'article la, parle que c'est plus fort que ça encore. Parce que vu qu'il y a des distorsions dans le système, eh bien là, on se retrouve, euh, regardez ici, c'est du, du petit graphique là, qui monte euh, justement de... Ça se trouve être la... la euh, l'augmentation du prix des matières premières, et ça on peut aller le voir rapidement tout à l'heure lorsqu'on va aller voir les graphiques, je vais aller voir ça rapidement, euh, je vais vous montrer ça rapidement, là. Euh, ici ce que ça dit là, en gros, c'est que l'inflation euh, c'est directement relié à l'augmentation du pétrole bien entendu, qui est l'énergie de base euh, pour presque toute notre société, et ensuite euh, le, le, le, le, les matières premières ont suivi euh, ce mouvement-là. Et C'est ce qu'on va aller voir euh, pour terminer. Euh, transition. Euh, je vais aller comme ça ici. Là, on va voir mieux. Euh, c'est parce que j'avais d'autres euh, graphiques à vous montrer, mais peut-être qu'on n'aura pas le temps. Je vous en avais parlé euh, que les matières premières, que ce soit euh, euh, ben le cuivre, c'est euh, un exemple. Là, ça se trouve être un graphique mensuel. On pourrait aller... Euh, euh, comme ça, en ligne, là, ça donnerait peut-être une vue plus euh, d'économiste de techniciens. Hein? <rire> euh, l'acier, l'acier on a connu une montée ici assez importante à partir de 2021. Ben, la distorsion a été créée en 2020. Là. Euh, le zinc, le pétrole. Donc, on est toujours en montée. Là. Il n'y a rien, rien qui nous dit qu'on va euh, ralentir la cadence. Euh, ça, ça se trouve être le nickel. Très, très forte montée. Le bois d'oeuvre, on avait eu une montée impressionnante. On a eu une correction et on est retourné à la montée. Et comme je vous avais parlé, euh, euh, je suis allé acheter du bois dernièrement. Et euh, oui, le prix, euh, le 2 par 4 euh, est rendu à 6 maintenant je dans ces coins-là. Là. Donc, euh, euh, il avait baissé jusqu'à 4 euh, euh, 3,95 et là, on est remonté. Ici, au sommet, je pense qu'on était à 7 7, 8 Donc, euh, c'est ça. Euh, au niveau des... Euh, ben, L'or et l'argent, je ne veux pas en parler aujourd'hui. Je vous en ai parlé hier. On fait encore du surplace. C'est du plus, moins. On est à peu près à 1800 là. Donc, euh, on a connu une montée quand même impressionnante lorsqu'on a commencé en 2019-2020. Mais on fait du surplace depuis ce temps-là. Et c'est la même chose pour... Euh, euh, l'argent. Donc, euh, les autres, comme le cuivre, là, par exemple, oui, on a eu une montée. On fait du surplace, mais la montée était plus elle, accentuée. Donc, euh, c'est un peu euh, tous les métaux de base et euh, même... Euh, euh, là, on n'a on pas été voir le coton, le tout ça, là, le sucre, le café, euh, euh, on n'a pas le temps, mais euh, là aussi, on a connu des montées. C'est euh, ça l'inflation. C'est que dans le fond, oui, vous avez eu des petites augmentations de salaire, mais qui ne compensent pas du tout euh, la montée des euh, produits de base et on n'a pas encore eu euh, le... le, le, le, le le résultat là, global de ce qui va arriver lorsque, euh, justement, les chaînes d'approvisionnement, euh, euh, parce que les chaînes d'approvisionnement, c'est pas facile à réparer là, comme ça, là, pas en, en un claquement de doigts. Ça va arriver euh, plus tard, où on va avoir des conséquences encore plus désastreuses de ce qui est arrivé. Et euh, justement, le, le, on va terminer avec ça. Là. Euh, au niveau des indices, quelqu'un m'a posé la question hier, Qu'est-ce que je pense du Dow Jones, Standard Poor's, Nasdaq, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, ce que ça semble me dire, là, de ce que je regarde à, sur le long, long, long terme, là, euh, au niveau des indices, euh, c'est qu'on semble être on dit un sommet, ça peut être du surplace parce que comme je vous dis euh, si le marché si euh, Powell commence à mettre à exécution ce qu'il dit au niveau de ses taux d'intérêt ce que je ne crois pas, il peut le faire au mois de mars là, pour montrer qu'il est cohérent avec euh, ce qu'il dit mais s'il si commence à mettre à exécution euh, la montée des taux d'intérêt d'une manière assez impressionnante avec euh, un paquet de montées des taux, et eh bien le marché va s'écrouler et si euh, Powell décide de justement de mettre de la pression sur le marché pour montrer qu'il fait de quoi, parce que l'inflation est encore très, très haute. On pourrait avoir une correction importante, mais je pense que les banques centrales vont encore intervenir de la même manière qu'ils ont intervenu dans le passé, parce que dans le fond, tout le système repose justement avec l'injection monétaire massive, création ex nihilo, à partir de rien. Donc, euh, c'est ça, et je voulais terminer peut-être en vous montrant euh, la, euh, deux... deux graphique que je vous ai parlé souvent, c'est la vélocité de la monnaie. La vélocité de la monnaie, là, ici, on a eu un crash. Vélocité de la monnaie, c'est-à-dire la monnaie qui tourne dans un système. Dans notre, le système américain, là, la monnaie ne tourne plus. On a beaucoup d'argent qui est stocké dans des comptes bancaires personnels, dans des comptes d'entreprise On a beaucoup de dettes aussi, là. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'argent stocké, mais cet argent n'a pas la possibilité euh, de, de virer dans le système du au fait qu'on a paralysé presque tout l'économie. Euh, il y a des inventaires qui sont en surplus dans plusieurs, euh, euh, plusieurs entreprises. Euh, ça, ça se trouve être les masses monétaires là, qui continuent à monter allègrement. Et ça va continuer. Euh, je, vais, je voulais terminer. Euh, C'est... C'est euh, pas ici. Euh... Ça, ça se trouve être le produit intérieur brut euh, qui monte euh, avec... Euh, ah, la pro production manufacturière. Ça, c'est assez important parce que, dans le fond, on se trouve à être, à avoir un produit intérieur brut qui continue à, à, à monter, mais pourtant, la production, euh, euh, la production des manufactures, dû au fait qu'on commence à avoir beaucoup d'inventaires dans plusieurs secteurs, dû au fait que le transport est défaillant. Donc, euh, oui, on a des difficultés là. La difficulté difficulté là euh, je voulais vous montrer un autre graphique mais de toute façon on va terminer avec ça là. je pense que ça a été assez long donc euh pour revenir à ce que je disais au début, on va voir ce qui va arriver euh, au niveau de des convois. Euh, euh, si les mes amis euh, ben, parisiens là, euh, me donnent des informations sur euh, ce qui se passe, vous, à Paris, parce que là, on parle de bloquer Paris, je ne sais pas si ça va arriver, euh, vous me confirmerez ça ici au Québec, je vais vous donner des nouvelles aussi de ce qui arrive. Et au niveau de le, le, le, le, le, le, le, le, le ce qui va arriver là, au niveau de, de, de, trou des troubles euh, politiques, euh, surtout ici au Canada et aux, aux États-Unis aussi. On a encore la distraction euh, euh, de l'Ukraine, où on commence à mettre de la pression. On a envoyé 3000 soldats euh, en, dans ce coin-là, les Américains. Là. Je pense que c'est un gros show pour détourner l'attention euh, de ce qui se passe réellement aux États-Unis. Donc, les, la géopolitique, euh, politique américaine, politique canadienne dans, ses, dans les pays, Prochain jour, prochaine semaine est très, très importante à savoir ce qui va arriver pour le futur. Donc, on se revoit très, très bientôt pour de nouvelles vidéos.